Est-ce que c'est possible de vous introduire? D'accord. Je vous présente. Euh, je suis Mohamed Asoussouil. Euh, J'ai 30 ans. Je suis né à Souss, euh, président de Kala Kibira. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un de vos hobbies que vous faites dans votre livre? D'accord. L'un de mes hobbies, c'est la chasse. Je vais avec mon père dans partir en de, de tripes de, de, de chasse. Ensuite, faire des voyages, notamment de visiter l'Europe. France, euh, Allemagne, Espagne. Pourriez-vous nous parler de votre parcours d'études et qu'est-ce qui vous a mené à, à travers votre travail à, à DigiA? J'ai commencé par euh, un licence euh, réseau et services informatiques et j'ai étudié en Sousse ici. Avec ce diplôme, j'ai commencé le, le travail d'administrateur système à DigiNo. Après deux ans, j'ai décidé de faire un master. Donc, j'ai commencé vers un master. Euh, dans le en parallèle avec mon travail ici en Diginove, j'ai fini mon master en, 2000, en 2021. Et pendant cette, euh, pendant cette année, j'ai commencé mon poste euh, d'Avops de en Diginove aussi. Quand est-ce que vous êtes joint à Diginove et quel rôle euh, vous ouais. avez? J'ai commencé à Diginove comme un stagiaire en 2017, septembre 2017. Et après, j'ai eu l'occasion d'avoir de, de, de, un contrat ici en 2018, janvier 2018, comme dans un euh, illustrateur système pour euh, 2018-2019. Et en, en, en milieu de 2019, j'ai commencé le poste de DevOps. Et voilà, jusqu'à maintenant, je suis un illustrateur système euh, et DevOps. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Digital? principalement parce que les jeunes m'a offert la possibilité de avoir un temps libre de, de faire mes études et et aussi de travailler des de projets en parallèle pour améliorer mes compétences et aussi pour pratiquer ce que j'ai étudié dans dans mon master pourquoi être resté à Sousse pour le travail rester à Sousse parce que c'est c'est la famille, principalement c'est la famille, aussi qui elle n'est pas, pas, elle n'est pas loin de, de chez moi. Et aussi parce que je nous offre beaucoup de, des avantages qui est, d'autres, d'autres sociétés qui n'offrent pas parce que mon poste, j'ai la possibilité de avoir un temps libre pour faire des études et, aussi euh, améliorer mes compétences. Qu'est-ce que vous aimez de votre emploi à Diginob J'ai la resp responsabilité parce que euh, j'ai un poste qui est, euh, on peut dire, critique en, en la société. Donc euh, j'ai les accès, je, euh, euh, principalement aussi de l'infrastructure. Donc euh, selon un, le projet, j'ai mes, mes inputs et mes feedbacks aussi. Donc, pourriez-vous nous parler de considération qui est donnée à vos contributions à l'interdit Je donne beaucoup de, euh, comment dire, de, de, de, des aides. Bon, je, je aide, euh, principalement les clients, parce que vis-à-vis, c'est moi les clients avec qui prépare son infrastructure et, et aussi le, le, les bonnes pratiques et. Euh, Faire le, bon, bon peut-être, c'est le, en cours de, de, de développement, c'est faire le, le, CICD pour l'autre, pour, pour euh, l'autre poste qui est DaVox. Donc, euh, c'est tout, toute, une chaîne. Euh, pas commencer par l'infrastructure et euh, passer euh, CICD au CICD finalement au déploiement qui, qui est, qui la, la, la dernière chose là. Qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce que vous aimez dans l'aspect dans de DevOps Principalement, j'aime le, le, le jouer comme um, un team member parce que euh, en DevOps on travaille en équipe. Aussi de d'avoir de, des outils, euh, outils DevOps qui euh, qui aident euh, à faire le euh, à gagner de temps et aider l'équipe les, les, les, les, les, les pour euh, avoir un meilleur euh, résultat. Est-ce que vous avez des défis particuliers dans cet euh, emploi, euh, dans, dans des boss? C'est d'avoir euh, beaucoup de, de projets en même temps, mais euh, euh, mais en, euh, avec le, le planning et tout, c'est n'est pas une, grotte, une grande chose. Okay. Okay. Donc c'est gérer son, son temps, euh, c'est gérer. Euh, ouais, gérer le planning, c'est résoudre le problème. Donc, vraiment, c'est important d'avoir une bonne gestion. Oui, parce qu'il okay. y a une diversité de tâches. Oui, c'est ça. Parce que comme c'est pas comme un développeur, donc tu travailles sur une tâche particulière, mais comme un développeur, parce qu'il y a beaucoup de projets et chacun diffère euh, divers de, de l'autre. Quels sont les défis particuliers de Diginov, d'être en Tunisie, d'être à Sousse La publicité, moi, le défi, c'est la publicité parce que euh, maintenant tout, tout se passe par Internet. Donc, euh, juste il faut euh, montrer à, à Diginov, qu'est-ce qu'elle fait. Et tout, ouais, ouais c'est ça. Le, le défi le plus, c'est euh, de ne pas avoir un. un son propre image euh, et qui représente tout, euh, toutes les technologies qu'on utilise. Et... Donc c'est un, c'est une problématique de marketing. Mmh. Tu sais, là. Ouais. dire faut Ça de la visibilité là, à, à ses clients potentiels. Ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour retenir les talents en Tunisie, à Sousse, pour revenir à donc pour que le, le développeur pratique euh, mieux. Le, le... Peut-être que je vais utiliser ces, ces études, parce que en, en, dans, notre, dans notre étude, on étudie toujours les, les choses qui sont nées euh, dernièrement. Euh, aussi d'avoir euh, la liberté, peut-être euh, comme euh, le. Remote, euh, avoir des, quelques jours de remote de travail aussi. Aussi, le, le salaire, euh, c'est d'avoir un bon salaire pour ne pas modeler Dans votre rôle de DevOps et System, vous avez à gérer des clouds, qu'on appelle au Québec des infos nuages. C'est quoi les défis qui font face à ces centres de données? Qu'est-ce qui vous fait choisir un centre de données étranger versus un centre de données utilisé Cela pourrait peut-être faire... Euh, je peux dire que... Euh, parce que... Euh, L'autre, il a... Euh, peut-être a la possibilité d'avoir... Euh, d'être présente dans, dans tout le monde, donc tout et, le et, monde. Alors que, en Tunisie, ça va être, ça ça seulement en Tunisie, pas, pas au en monde entier. Euh, et aussi, le prix, peut-être que c'est, moins cher qu'il y a en Tunisie. Mm -hmm. euh, vraiment, c'est, c'est ça.